Et rebonjour. Et bonjour Marie. Alors qu'est-ce qui se passe alors on, on se demande encore pourquoi on a besoin de se réunir quand on est chrétien. Mais c'est évident Marie, parce qu'on est une tribu. Moi ça fait des années que je le dis, hein. j'en parle d'ailleurs très bien dans mon livre « L'Église a besoin de créatifs » aux éditions de Nouvelle Cité. Euh, L'Église est une tribu, donc on a besoin de se retrouver. Hein, on est un petit peu les clans, euh, le clan des frérots de la croix, si vous voulez, point. Euh, fin de chronique. Mais c'est un petit peu léger ça quand même à Marron ben, Qu'est-ce qui vous voulez que je vous la fasse en musique, c'est ça Allez. Bon, ben alors écoutez, <rire> je vais vous raconter la fois où euh, la première fois où je suis allé au congrès mission, si vous voulez, et, euh, et où en fait où un événement comme celui-là, ou au GMJ, enfin un événement tribal, si vous voulez. L'esprit souffle dans mes veines et je sens vivre mon baptême, je jette un dernier regard sur ma femme qui lit famille chrétienne. Jean-Charles termine son oraison et il vient me chercher. Les prêtres ont décidé de parler de la foi dans la cité, là où tous nos ancêtres, des saints de tous les siècles, qu'on voit sur le vitrail, se sont imposés en maître. C'est l'heure maintenant de prier le Notre Père, dans un monde où le mot chrétien, on n'en a rien à faire. Toute la tribu s'est réunie et ça, ça fait plaisir pour invoquer le bon Dieu afin qu'il puisse nous convertir. Après cette prière avec mes frères posés dans la chapelle, le staff nous a de demander à tous de faire la vaisselle, puis le ménage, puis je ne sais quel travail, car rester humble et doux pour nous, ce n'est pas un détail, oui c'est ma première fois à un événement tel que celui-là, et j'espère être digne de la tribu de la croix. Dans le clan des frérots de la croix, nani nana, dans le clan des frérots, j'ai pu reprendre mon credo, dans le clan des frérots de la croix. Dans le plomb des frérots, des chants, des prières, des topos. Après quelques consolations là-bas près des bougies Toute la tribu, les mains en l'air chantait Le Saint-Esprit. La ferveur était belle Dans cette église un peu sombre Et nos yeux rayonnaient de lumière malgré la pénombre Mes frères pleuraient l'un après l'autre devant mon regard C'était la présence de Jésus-Christ Dans l'ostensoir. Nos cœurs, nos âmes Et toute notre être comme au jardin d'Éden Rapidement se virent libérés de toutes leurs chaînes. Dans ces jours qu'on aime Où la foi chrétienne vient facilement Au bout du mal et de la haine Je le savais déjà, le combat n'est jamais perdu Et c'est bien ça la fierté de toute ma tribu la veillée a duré comme ça jusqu'au soleil couchant et le Christ vit en moi je le sais éternellement là-bas j'ai redécouvert Jésus Christ le roi des rois et je n'oublierai pas qu'il a vaincu la croix dans le clan des frérots de la croix na -na -na. dans le clan des frérots j'ai pu reprendre mon credo dans le clan des frérots de la croix, na, li, na, na, dans le clon des frères, des chants, des prières, des topos. Bon, voilà Marie, est-ce que c'est un peu plus clair comme ça Limpide. Parfait. Merci et bravo à Marou Cazenave euh, pour cette excellente euh, prestation reprise. Je pense à devenir un tube. Hein oui, c'est ça, Oui, j'imagine. oui. <rire>